Ça va être amusant. Chaco, aussi connu sous le nom de Bouffon des Ténèbres, est une marionnette enchantée. Je pense que parmi toutes les vidéos que j'ai eu à faire jusqu'à aujourd'hui, celle-ci est la plus poignante. On voit bien la profondeur du champion Kishako. Et si vous êtes sorti plus instruit de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, liker, commenter pour envoyer de la force. Et je vous dis à la prochaine.